Je me trouve avec Monsieur TK, vous le connaissez si vous êtes adepte. Salut tout le monde. Euh, du crypto live qui nous vient de Belgique et qui m'a fait le plaisir de venir dans ce qui reste de mon studio en tout cas avant <rire> déménagement et donc qui a traversé la France en ce mois d'août pour venir faire des petites vidéos ici. Euh, Monsieur TK, vous le connaissez ou vous le connaissez pas pour sa spécialité qui est la crypto monnaie orientée minage, mining Exactement. si vous voulez le dire à la française ou à l'anglaise. Euh, le Bitcoin est connu sur ce sujet-là du mining, euh, j'ai envie de dire là, à l'heure actuelle, est-ce que c'est encore intéressant de miner, de se lancer là maintenant dans le minage euh, bah, Tout simplement, j'ai envie de dire que c'est toujours super intéressant de se lancer dans le minage. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus miner comme à l'ancienne, ça veut dire qu'on ne peut plus se lancer dans le minage de Bitcoin tout simplement parce qu'on a des machines spécialisées pour le faire. Mais on peut très bien se lancer dans le minage de n'importe quelle autre crypto-monnaie puisqu'il en existe des centaines de milliers. Voilà, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, donc on parle du Bitcoin. Le Bitcoin commence à être connu et vous l'entendez au repas de famille ou au café <rire> du commerce. Mais il n'y a pas que le Bitcoin. Alors certains connaissent l'Ethereum, mais vous verrez quand vous commencerez à sérieusement vous intéresser aux crypto-monnaies qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. y en a-t-il trop C'est une autre question. Elles ont chacun leurs spécificités techniques, leurs fans, leurs adeptes, leurs ennemis, Exactement. Euh, leurs utilités ou, ou, pas, pas. ou pas. Et donc, on peut euh, miner actuellement. Il y a différentes catégories, il y a différentes techniques pour Bien miner sûr. de la ouais. crypto-monnaie. Alors, tu peux nous faire un petit résumé. Voilà, il y a des ah. trois grandes techniques. Pour moi, oui. Pour, personnellement, je pense qu'il y a trois grandes techniques pour miner de la crypto-monnaie. Donc, donc, la première technique, c'est tout simplement le minage à l'aide d'un processeur. Donc, euh, normalement, n'importe quelle machine euh, ordinateur comprend un processeur et il est possible de miner avec celui ci alors j'ai envie de dire moi qui est par exemple ici un Ryzen donc de chez AMD puisque la mode est à aller ouais. chez AMD parce que Intel est un peu en train de se faire défoncer. Hein, <rire> j'ai envie de lancer le, le troll comme ça dans cette vidéo pour, pour ceux qui connaissent la technique. Donc moi j'ai un Ryzen 16 coeurs qui est quand même une, une belle une machine, machine hein, pour, bien un, sûr. pour un particulier ou un semi-pro. Est-ce que c'est intéressant là à l'heure actuelle d'un Ryzen de lui faire faire quelque chose sur mon ordinateur de, de particulier qui a quand même une belle machine Est-ce que je peux en tirer quelque chose euh, Moi je déjà la première chose c'est déjà rien que pour le fait d'apprendre, comprendre et vraiment... S'intéresser aux principes de fonctionnement, déjà là, il y a tout à gagner. Alors, est-ce qu'on va gagner des milliers d'euros avec un simple processeur Non, ça, c'est clairement non. Maintenant, vraiment, pour apprendre, se former et au final, apprendre les bases et peut-être par la suite se développer, il faut bien commencer à un moment donné et pourquoi pas le faire avec un processeur qu'on a dans son ordinateur. La deuxième... Technique. la deuxième grande technique donc c'est celle que moi je pratique personnellement c'est tout simplement le minage gpu ou à l'appeler aussi minage à la carte graphique donc tout simplement un ordinateur est composé donc on en a parlé juste avant d'un processeur mais également généralement d'une carte graphique et il est possible d'exploiter cette carte graphique pour résoudre des calculs relativement compliqués et pour ré réaliser du minage avec sa propre machine et donc la particularité d'utiliser le minage qu'on appelle souvent gpu donc graphique procession unit euh, donc les cartes graphiques on peut en mettre Plusieurs dans un ordinateur, ça peut se faire pour les, les joueurs un peu fortunés qui ont Exactement. encore plus d'écran que moi ou le 49 <rire> pouces qui est posé là parce que ils veulent vraiment jouer avec les 144Hz et tous tout les réglages graphiques à fond. Mais ça peut servir surtout en mining d'aller mettre deux cartes, quatre cartes, huit cartes. Exactement. 200 cartes. Alors, la limite maximale sur une seule carte mère est de 19. Mais il y a déjà de quoi se faire plaisir parce que si vous montez euh, 19, 19 cartes graphiques, et que, euh, ça, ça, ça consomme. Ça consomme. Ça, fait du bruit. ça chauffe énormément. Ouais. Euh, mais voilà, mais plus on a de cartes graphiques, plus on a de puissance puisqu'une carte graphique a une certaine quantité de puissance en minage. Et plus vous en avez, plus vous avez de puissance sur les eaux, Et donc théoriquement, plus vous pouvez accumuler et gagner de coins. Donc ça, quand on monte comme ça avec plein de cartes graphiques, souvent on ne le met pas dans une tour comme j'ai ici, mais on le fait dans ce qu'on appelle un rig Exactement. de minage qui est souvent sous format rectangulaire avec un étage où on met la carte mère, les, et alimentations. Ensuite, les alimentations et un premier étage ou plus où on va comme ça empiler, je vous invite bien évidemment, plein de les photos images. à ce sujet-là. Et donc, il se pourrait que nous fassions une vidéo de montage de rig. Euh, prochainement voilà l'appel est lancé si d'ailleurs des constructeurs ont envie de nous envoyer je sais pas des cartes graphiques spéciales minage pour qu'on vous monte un petit rig mmh. à 2, 4 ou 8 cartes moi mon rig il y a deux ans en avait 6 avec des cartes C'est déjà pas graphiques mal, c'est déjà une gamme, belle puissance. Des petites 1050 je crois de mémoire, oui c'était des 1050 euh, en low profile et ça m'avait bien amusé puisque moi je, voilà je, je savais déjà monter un ordinateur. Bien sûr. J'en avais pas monté avec 6 cartes graphiques c'était l'occasion euh, chose que j'ai abandonné parce que dans un appartement évidemment, entre la problématique chaleur, l'été, <rire> consommation énergétique. Exactement. J'avais plus le temps suffisant euh, à consacrer à ça et donc je l'ai revendu. Mais c'est quelque chose sur lequel je pourrais très bien revenir Bien sûr. et que j'adorerais monter avec toi. Et ce sera un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Donc euh, voilà, appel aux grandes marques euh, que sont Gigabyte, MSI, Asus et compagnie. Si vous avez du matos spécial mining et que vous êtes intéressé, ben nous sachez qu'on est super intéressés pour réaliser une vidéo sur le montage d'un rig complet de A à Z avec tout le matériel. Je pense que ça pourrait être super cool. La troisième technique à aborder, puisque j'avais déjà fait une vidéo euh, sur la chaîne pour présenter un petit peu ce matériel qui est encore plus brillant, c'est les ASIC. Tout simplement, oui. Donc Les ASIC, ce sont des machines spécialement dédiées au minage. Elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont spécialisées dans un seul type de minage, donc un seul algorithme. Donc, elles ont une puissance de, de H, donc une puissance de calcul extrêmement élevée par rapport, par exemple, à une carte graphique ou un processeur. Par contre, l'énorme problème, c'est qu'on ne sait miner qu'un seul algorithme de minage. Donc, tout simplement, si vous achetez un ASIC pour miner du Bitcoin, il ne pourra jamais miner que du Bitcoin et c'est dérivés, mais vous ne pourrez jamais miner, par exemple, du Litecoin avec. Il vous faudra un autre ASIC, une autre machine et donc il faudrait multiplier les machines pour pouvoir miner la totalité des crypto qui vous quoi. Quand on achète un ASIC Bitcoin, il fait le Bitcoin. Alors, on a certains ASIC où on a un petit peu de choix dedans. Un, un tout, tout petit, petit peu, peu, exactement. Un tout petit peu. Mais la plupart du temps, quand on achète une machine dédiée ASIC, qui est plutôt simple à installer du coup, exactement. parce qu'on achète, on met l'électricité, on met le câble réseau, on fait on, la petite on, connexion, on, on, on met en gros son wallet, donc son portefeuille, son rib, son IBAN de destination crypto exactement. et puis euh, rouler, euh, rouler jeunesse, rouler c'est parti, jeunesse. la machine est partie et il faut par contre s'accommoder, ben, effectivement, ça fait encore plus de bruit, ça consomme encore plus d'énergie, donc ce sont toutes des problématiques qu'il faut traiter, mais en dehors de ça, c'est ce qui offre le maximum de puissance sur le, le marché. Monsieur TK, on a là bien évidemment survolé le sujet parce qu'on s'adresse aux mmh. débutants pour essayer d'élargir l'audience et de faire qu'aux gens qui ne s'y sont pas intéressés en 2017, qui se moquaient un peu de nous en 2018 <rire> et qui s'y réintéressent là en 2019-2020 au moment où vous regardez cette vidéo, de euh, creuser le sujet et de se dire moi j'adorerais monter un ordinateur, j'adorerais miner avec mon ordinateur existant, j'aimerais essayer comment je peux faire. Et bien là je ne peux que vous conseiller d'aller voir la chaîne de Monsieur TK qui est vraiment spécialisé sur cette thématique là, qui va vous la creuser, qui va vous vous faire des tutoriaux avec vraiment de l'étape par l'étape euh, pour euh, voir le bon logiciel, comment on l'installe, comment on l'utilise, avec vraiment toutes les explications complètes. Mmh. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour creuser cette thématique. Et puis, euh, on se retrouvera probablement dans euh, des petits lives et puis des vidéos Bien croisées, sûr, mais Donc, peut-être de du montage d'un rig de minage. Euh, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir Objet. de vous abonner et de la partager si vous pensez que vous avez des amis qui seront intéressés par la thématique. On vous dit à ciao, bye bye Ciao tout le monde